Salut, bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. à à à Oye ko sala ete, to zala roma to rate an lev mate, po to yebi ete, kalamin ete, yesu aza li koya. Alors, enseigne se nge li, roma to zala attentif, afin que to yeba, tant hoyo to zali ko pase, e zali tan nini, po na biso to yeba, ko zala toujours kats na volonté nan zambé enseignement ba, ba, ba, ma est belé, Mathé est Belé sur les réseaux sociaux, sur ba, YouTube, nous sommes Alors, e, Mathé est tellement belé. Alors, biso, toye et panabino, pour averti bino bino, pour biso, nous O à Malamonatan, on attend pour pour nous, cause à pour pour pour pour façon na il y a que le une bonne volonté, une volonté en Zambe, une volonté parfaite en Zambe. Alors, Lélo, tu te un peu sur euh, l'idolâtrie. Bon, tu es évident ben que tu es bien dans l'idolâtrie dans l'ingala. Tuzo, parce que l'enseignement est plus samaki en français, tu es un peu dans l'ingala pour na bande comme sois ou Peut-être Bakubaza ba, n'a besoin de comprendre vraiment dans l'ingala. Il y a un autre ali qui a passé message. Il y a vraiment très important, surtout dans la communauté congolaise, l'idolâtrie. On a confusion un peu le monde le monde, sur l'idolâtrie. Tout ce ka idolâtrie et c'est que l'idolâtrie est la euh, Ndeng e toit ba biso na biblia, ya kaka Koke ne ko bikeko, me la bi keko fuka la banza mosusu ya étranger Tout sa Mais ez l'idolâtrie l'idolatri Et le Et donc ez au delà aussi Ez a kakate ko fuka me la banza me bi keko kakate ko fuka la banza me, me, me mosusu Mais ez ali plus que autre chose Ez ali elokko me susupe le susu Ou ez ko expliquer biso idolatri Dolatrie, ils allent les oyo, ils allent posséder nos auto, ils ont zambé dès le commencement, tant que batu, création qui bateau, tant zambé lingi alobi nazi linga mo zambé. Je suis l'unique unique et véritable Dieu. L'Ébana n'a rien zambé mon solité. Trop chapitre 45, le verset 18 Koloba. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu. Qui a formé la terre, qui l'a fait, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créé pour qu'elle ne fût pas désert, déserte, qui l'a formé pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Ticket ensemble, asunabiso, partage autre, ça l'ensemble. Moli monaie, atambisabiso. Enfin, que Toloba le na pense, philosophie philosophie, le sentiment, ma sentiment, mais tout le monde pense que tout le monde a que tout le monde pense que tout le monde pense que le monde pense que le monde les Avertis, na ba chaîne, awa totutukotanga na Isaïe 45 Bible Isaïe kolobana que Nzambe azali koloba yende mutalei, azali le créateur a créé l'icolo penasse nyonso ho esan et Awa, a sali que mokileza la vie dite a sali que za la habiter par les hommes donc par des gens na objet ba arbre na nature tout ça et il n'y a point d'autre dieu en dehors de lui Nzambe mosusu azali te oyon biso misa, kokumisa tokiko adorer ilibanda na ye ceux qui tu as dit qu'on adorer Nzambe mosusu tu as dit que pessa moto mosusu et c'est quand Nzambe et alors ning wanani tu as dit qu'obengango idolâtrie l idolâtrie et c'est la qui est, est que koumisa Nzambe mosusu à part Nzambe oyakeli licolonacé que pessa le koum que pessa adoration que pessa culte monko et pas Nzambe mosusu oy a pas Nzambe oyakeli biso yangwana to liko benga idionatrie okolobanangai ke ngai na 10 saka batute na kumi saka, saka uh, bike kote na sambe kabi ke kote na 10 saka nzambe na nzambe na mitema na biso azali komona c'est bolingo oyo tozo pesa na mutu koleka nzambe na mwasi, na eloko koleka nzambe alors e, e bolingo wana na pesa mayi pa nzambe et ils ont pensé à moi et pas un moto, c'est là que vous allez comprendre que idolâtrie, ils allaient connaître Wana. Dernier, vous allez comment na na rubrique na biso. Boko maté bah idolâtre ne devenez point idolâtre. C'est ni que moto peint à Koma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 Euh, oui, ouais, pour se divertir, c'est-à-dire que ban le idolâtre, tout le monde à a fait, tout le monde a fait, tout le monde a fait, le mot que que que c'est discret que ça les loue comme sous ce c'était alors que idolâtrie et ban, so bandawana et au banawa na tantôt to vani tout a, eh, musique kobina tout ça tout ça que c'est diverti tout quoi t'as distraction idolâtrie et au so quoi t'as c'est à dire que naba pour ça y zout, a naba plaisir oyọ oh il y a un zôté qui est idolâtré. Il y a un zôté qui est tout s'éloigné dans Zambé. Il y zali un zôté qui est Il y a un chapitre 5, 19, si je me trompe pas. Il y ko un zôté qui est Parmi ba désirs, ya y a cher. Parmi ba posa il y a un alors idolâtrie ezaka ndenge tolobi ko biki côté boku kumisa banza me soussouté lelo to zomuna mboka na biso lelo na communauté na biso on a vécu l'idolâtrie to kumasa to kumisibatu to kumisabatu même dans l'assemblée, soit disant, dans soi-disant, temple, dans le temple, dans le temple, le les gens basali temple, dans le temple, dans le Mais dans le temple, ils place temple, dans le temple, dans le temple, dans le temple, ba place temple, dans le temple, dans le temple, ba le temple, ba le ba dans le ba dans ba ba ba ba ba c'est pour cela que Zambe a dit que nous avons dit que nous dit que averti biso que tout comme biso tout dit, tout comme nous idolâtre tout comme dit, tout comme tout comme dit, que comme comme nous avons dit, tout Et dit, tout comme nous avons dit, tout comme nous to e tout comme et ça pénalise sous mou obi bezali kolobato kima c'est l'idolâtrie dans encore atteint chapitre 10 verset 14 c'est pourquoi mes bien-aimés fuyez l'idolâtrie ceux qui to kimiya ngote pour qu'on tombe dans piège idolâtrie to ko bana ko kumisa pato hier to boya ki bat ba kumisa biso mais lelo te ko in idolâtrie on a tu ça ni causer la lo kumouana c'est ça a que nous cherchons. la foi, tout ça, tout ça, tout ça, ça, tout ça, tout ça, ça, ça, tout ça, tout ou a zali ko mérite wana Ou azali ko mérite adoration pe. Et si ka ya yaya yam namite manabiso. Zambe se moko. Alors, et sengeli, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons fuir l'idolâtrie Bibezali ko expliquer idolâtrie li sou sou. E zali kaka ko koumisa ban zamba bi na bandeli. Bibezali ko loba ba ezali e pe lo koso yambongo. Bolingo, Oyo, tu as tu as dit que tu n'ambongo. Et que que tu as dit tu as dit que tu euh, hein. Faites donc mourir le membre qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, le mauvais désir et la cupidité qui est une idolâtrie. Cupidité est ali idolâtrie. Collingambongo. Les idolâtres, les idolâtres, les idolâtres, les idolâtres, les idolâtres, les idolâtres, les idolâtres, les idolâtres, les idolâtres, les idolâtres, les catholique, les statue ya idolâtres, Marie, idolâtres, plus que Dieu, na Yesualobi, batumi, moto mokote, a ko de servi deux maîtres à la fois. Banzambe nzambe belé, Ba maître bazaye belé. Mais biso, a posé ako servi maître moko. Mbongote, motote, mais maître moko o azali Yeshua, azali, na au centre ya nyonso, pour yende nzambe. Monsousou te. Alors, bien aimé yo azali kota Est-ce que yo pokoma idolâtre, O kouma kopessa lokoumou na bateau pesa lokoumou nanzambe. Zamba lingui abimi sa biso, kat na idolatrie. Zambe a lingui, leus no ce qui monde mboka na bisou zali, ça ne va pas bien, ezali zali ko e li malan, et na problème. Parce que toi, y'a na piège, bah papa na biso, bah kou y'a na piège ya idolatrie, culte y a personnalité, honneur ya personnalité, ba pèse n'a bateau, on y ko pese n'a zambé. Ne devenons pas idolâtres. Fuyons l'idolâtrie. Alors, la cupidité de Kosoa Mbongo et Ne devenons pas des idolâtres. Alors, dans Ephésiens, chapitre 5, 5 verset 5. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Dieu. Idolâtre, mon côté, à la place, n'a pas de condition. Tout le monde a été. Tout le monde Alors, dans l'apocalypse, l'apocalypse, je ne me trompe pas. Apocalypse chapitre 21. avoir 8 mais pour les lâches les incrédules les abominables le meurtrier les impudiques les enchanteurs les idolâtres et tout le menteur sur l'air part dans dans les temps ardent le feu et des souffres, c'est qui est la seconde mort c'est-à-dire naba idolâtre pas impudique place nabango à lokuta place nabango c'est l'enfer et ça lui causait la bango. La 22, l'Apocalypse 22, verset 15. Dehors le chant, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, quiconque aime et pratique le mensonge, moi Jésus, je vais envoyer mon âge pour vous attester ces choses. Alors, tout le monde n'a pas eu un bateau à les mais plus de la plus l'idolâtrie. L'idolâtrie. Kokumi ça, kope ça, honneur. Lokumu nae loko, na nzambe koleka, na nzambe mosusu koleka, nzambe au oh, yasalimokeli. C'est ça l'idolâtrie. Tout le monde a yamo. Muta lingi, musique, makasi koleka nzambe. Muta lingi, moi si, makasi koleka nzambe. Muta lingi, le bongo, lokumu, makasi koleka nzambe. Muta même dans le sport, collé à Zambé. Tant que nous sommes passés, tant que nous sommes plus que nous plus obligés y a un amour excessive un plus que c'est ça et c'est les autres sont en assemblée idolâtrie et comme on a dit, on a dit que on est normal que Fouca me l'a libossé à moto, quoi ça me l'a pournaillot, que Fouca me l'a libossé à moto à l'éloquo Mais ma combien le biais était que Fouca me l'a cac à Zambé, moto Il y a une ngo, ce qui ba un ange dans l'école, baboy, que Jean a fouca me la bango. ange a boi à l'obé, que fuka me l'a dit, il y a -so moto mon pasteur, mon apôtre, ce que vous allez vraiment réellement dans Zambé. Pourquoi vous allez dit, qu on dit que le gens s'agenouillent devant toi Pas de pouf, mais de pango. au bongi Le coup me bongi motote. Le coup me motote. Bon, so qui est soit idole, soit un idolâtre. Ba ou bien, soit, bat il Donc, c'est-à-dire que, batou, bat pe pe, pe li jaloux. Bato ka ka Le a dit que kaka adultère, ali kaka a et alli physiquement, mais adultère, même plus que ça. Tant que kende. Ko ko objet plus que là nous commettons aussi l'adultère spirituel de l'ico que que que que c'est séparé dans Zambé. Toi comment bah idolâtre t'es. Toi comment ça bat ou idol n'a plus sauté. Toi ba fan ya battu mais tout l'année Yesu Dieu a zali nzela pe solo. Dieu ayez qui n'a pas rassemblé. Ceux qui pasteur na yo à comment première asso première place même plus que mobile non même plus que Nzambé a soi, place, il y a idole qui nayo. Ce qui passe à la a une qui bien. Et ça, c'est il y a piège et Fuyez l'idolâtrie. Fuyez l'idolâtrie. Tout qui m'a idolâtrie. Tout le monde est un bon. Tout le monde est un plaisir. La convoitise. La convoitise. Il y a plus que Dieu. Ils ça n'a pas tout mon de la mais tu tu aimes tellement le sexe le plaisir sexuel plus que nous C'est aussi une façon d'être idolâtre. Une façon idolâtre. Une question n'hésitez pas à nous contacter. Le but est ça que tu as raté l'enlèvement de es un enlevement. y est un Mais est-ce que, en tant qu'idolâtre, est-ce que vous allez enlever Non. Parce que, il y a des gens qui ont été, ils ont été, ils ont été, ils ont été, ils ont Soi-disant chrétien. été, ils ont été, Nabakisa bakoko, c'est-à-dire bakisa c'était en fait la tradition, Il y a y a y a un coutume, c'est ça. Oh Isabella bakoko, oh tu tombes par le bakoko, oh photo ça la prend le bakoko, bah rituel le bakoko, ohzali ko kuwa na yango pose zali ko sala yango, tu es dans l'idolâtrie. Nzambi azaka kamoko, nzambi azaka kamoko, banzami basa ibelete, nzambi azaka kamoko, ohzali ko mérite honneur pe gloire ko na, toki ma idolâtrie. Et ça a attiré Kanda Kasna Katna que notre Dieu que un feu ce que ma que c'est un I'm nice.